C'est parti maintenant pour les torsions assises. Je vais vous en proposer deux. La première s'appelle Marichasana 1. Marichas, c'est un personnage qui est tout simplement le fils de Brahma dans la, dans, dans la culture indienne. Il s'agit donc de plier un genou, de rapprocher le talon près du périnée. Et voyez, je suis sur une brique parce que c'est pas évident comme posture. Vous avez un espace d'une main entre le pied et la cuisse. Vous inspirez, vous levez le bras droit, c'est-à-dire du côté du genou droit. Expirez. Allez chercher le bord externe du pied avant gauche. Puis, avec la main droite, poussez pour faire une rotation. Vous voyez, mon dos s'applique à être droit. Mon pied droit reste parallèle à ma cuisse gauche. Et il y a un espace vraiment qui est tout à fait... Respecté. Ensuite, pliez le coude, entourez le tibia et essayez de pousser le tibia vers l'arrière. Mettre le dos de la main derrière le dos, puis allez saisir le poignet gauche. Inspirez, puis expirez, allongez vers l'avant. Et là, vous êtes presque en, en, carrément en flexion avant. Essayez de ne pas soulever la fesse, ce n'est pas facile. Hein? Moi, j'ai tendance à vouloir le faire. Et le talon ne doit pas bouger. Vous voyez, le talon ne doit pas aller vers l'intérieur. Il doit rester parallèle à la cuisse. Puis, inspirez, revenez. Et de l'autre côté. Donc vous allez voir les deux, les deux côtés. Donc, une main qui sépare le pied de la cuisse. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, allez vers l'avant. Saisir le bord externe du pied droit. Inspirez. Expirez. Puis, entourez le tibia. Avec le bras gauche, allez chercher le poignet. Puis à la prochaine expiration, poussez bien le tibia en arrière, allongez le menton au-dessus du tibia. Il y a des personnes très souples qui peuvent mettre leur tête sur le tibia. Le pied du gauche, bien sûr, ne bouge pas. Il reste bien parallèle à la cuisse. Puis inspirez, expirez au il est évident que quand on a quand on manque de souplesse, vous avez la sangle qui vous permet, voyez, de pouvoir faire la posture. Et vous avez également la possibilité d'attraper la sangle si vraiment vous avez du mal, hein, parce qu'elle est, est quand même difficile cette posture. Ensuite, marie de Chasse en a trois, hein, parce qu'elles ont des numéros ces postures. Donc, cette fois-ci, le pied est près de la cuisse. Vous inspirez profondément, vous montez le bras droit, vous expirez, vous pivotez. Puis, vous montez l'autre bras et en poussant la cuisse, vous placez le coude le plus possible devant la, la cuisse et le genou et vous redressez la posture. Vous inspirez, vous vous étirez vers le haut et vous expirez, vous pivotez davantage. Cette posture est très sollicitante dans le bas vent Donc, quand on est indisposé, évidemment, on ne fait pas ça. Je vous montrerai ce qu'on peut faire à la place. Idem à gauche, inspirez, montez le bras gauche, expirez, posez la main sur le sol, montez le bras droit, inspirez, expirez, allez vers l'avant, vous pouvez tourner le nombril avec la main gauche et redresser. La variante pour les personnes très souples en torsion consiste à aller un peu plus vers l'avant, tourner l'avant-bras derrière le tibia et la cuisse, aller chercher le poignet de la main opposée. Et regardez vers l'épaule gauche. Respirez calmement. C'est dans l'expire qu'on tourne. C'est dans l'inspire qu'on se grandit. Puis inspirez, lâchez. Et revenez. Il est évident que quand on est indisposé, on ne peut pas faire cette torsion fermée qui est beaucoup trop intense pour le bas-ventre. Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on fait tout simplement ça. Ventre libéré, poitrine ouverte. Vous vous détendez, vous devez garder la nature se faire dans ces moments-là. Voilà, puis revenez en Dandasana et suite au prochain numéro.